En 1997, les dix plus riches français totalisaient 23 milliards d'euros. 20 ans plus tard, ils possèdent 241 milliards, soit 10 fois plus. Un tiers des espèces en déclin sont des espèces communes qui se portaient bien il y a encore 20 ans et qui aujourd'hui sont en danger. En France, le chardonneret, ce petit oiseau, a vu sa population chuter de 40% en 10 ans. <tousse> i'm a junk food junkie uh. huh? oh. Oh. La distance entre les yeux divisée par le nombre d'or doit égaler la largeur des yeux. Une main, lui tend un cardigan. Vous voulez que je mette ça parce qu'il fait froid, dit-elle Non, à cause des emails, dit l'homme. Arrête de péter Faut savoir que mon client est un produit. La pizza, elle est allée tout droit dans tes fesses, cri Nous faisons face à un système de domination qui nous exploite et nous oppresse au quotidien. Le capitalisme déploie sa logique marchande dans la totalité de nos vies. Tout devient une simple marchandise, un moyen de profit, d'accumulation. C'est contre ce monde qu'il nous faut nous battre et organiser nos existences. Nous, en tant que dominés, nous savons et vivons la nécessité de sortir de rapports de domination qui détruisent tout et nous empêchent de vivre, d'être autonomes. Libre et égaux Déployer cette logique, communiser, c'est instituer des formes d'existence totalement incompatibles avec la persistance du capitalisme c'est lier des relations concrètement égalitaires et libertaires, c'est faire du monde un commun. Comment construire notre puissance face au pouvoir qui exploite, oppresse, détruit Comment conquérir notre autonomie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 envisager le communisme comme une économie d'hommes libres gérant leur travail par une planification commune. Il faut maintenant commencer à réfléchir à ce que pourrait être une société sans travail, ce qui ne veut pas dire sans production, mais sans usine, sans chronomètre et sans souffrance. Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Oh, <laughs> my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 Il est donc bien impossible de s'attaquer radicalement au capitalisme comme système total sans prendre en compte le social. Mais il ne faut pas sombrer dans l'excès inverse, il ne faut pas voir le social comme une structure séparée de la réalité matérielle, il ne faut pas essentialiser le social. Le social est une construction matérielle, historique, c'est les conditions matérielles qui le déterminent. L'approche structuraliste, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui se borne aux structures d'oppression, rend invisibles les processus d'exploitation matérielle. Le racisme, le sexisme, ce n'est pas que des insultes, ce sont des inégalités matérielles, comme ne pas trouver de logement, d'emploi, être moins payé, etc. Une oppression sans inégalités matérielles, ça n'existe pas sinon on pourrait multiplier les structures d'oppression virtuellement, à l'infini, pour chaque subjectivité, à chaque insulte. Le racisme, le sexisme doivent être abordés comme des dimensions d'une totalité, des plans que constitue l'écologie sociale dans la domination. Le structuralisme s'inspire du langage comme modèle théorique mais saisir les normes comme une structure abstraite, comme un modèle théorique explicatif, réduit la domination à un jeu de structure. Le langage n'est pas une machine, une structure que l'on pourrait disséquer et recomposer en laboratoire, comme si tout était structure interchangeable. C'est encore une fois reproduire cette forme de rationalité abstraite qui fait des oppressions sociales des structures abstraites, équivalentes, mécaniques, Séparer les unes des autres. Tout n'est alors que normes, habitudes, structures équivalentes. Analyser ces structures séparément, sans faire la critique de leur construction historique, de leur émergence matérielle, revient à essentialiser ces structures, à les considérer comme éternelles, naturelles. Les structures n'ont plus d'origine tout au plus une historicité, mais pas une histoire. Analyser les transformations du système carcéral qu'à travers ces changements de forme, c'est en faire une structure naturelle, éternelle. Le structuralisme explique alors avant tout la domination, les inégalités, par ces structures d'oppression, et non par l'exploitation, comme si on n'était pas violenté, exploité, mais juste mal organisé mais le racisme, le sexisme, etc., c'est plus qu'un biopouvoir, une mauvaise habitude. Réduire ces plans de la domination à des structures d'oppression séparées, des structures qui auraient une essence, seraient naturelle, éternelle, et ne plus percevoir leur aspect profondément construit, historique et donc éphémère, c'est fermer tout horizon révolutionnaire. Si ces structures ne peuvent être abolies, alors on ne peut alors que réclamer des structures d'oppression égalitaire, c'est réclamer d'être exploité, mais comme tout le monde. Le business communautaire, équitable, éthique, l'économie nationale ou même locale ne sont alors que des formes d'exploitation dont seul le vernis change. Si on ne s'attaque pas radicalement à ces structures, si on ne vise pas leur abolition, on se contente alors de les adapter et l'économie peut perdurer. C'est ce genre de démocratisme, de citoyennisme, qui, n'imaginant pas abolir l'État et ses structures, reproduit cette forme de rationalisation abstraite de décisions collectives. Mais une somme de décisions individuelles ne fait pas une décision collective. Il faut sortir de ce formalisme la forme d'un débat ne prédomine pas sur son contenu. Ce n'est pas à tous devenir chef qu'il faut, mais se passer de chef. S'organiser, c'est se coordonner, s'articuler solidairement, comme un ensemble adapté à une situation matérielle changeante. Nous faut pourtant abolir ces dissociations en elles-mêmes. Dirigeant ou dirigé, valeur marchande ou d'usage, homme ou femme, racisé ou non. Ce qu'il faut, ce n'est pas affirmer la valeur d'usage, ce n'est pas tous devenir chefs. c'est plus qu'avoir les mêmes droits et traitements que les hommes, les riches ou les non racisés, c'est abolir ce qui dissocie il faut dépasser cette domination et sa forme de rationalité abstraite qui découpe abstraitement le concret dans le sang et les larmes. Ces dissociations, découpent, divisent la société en classes. Division du travail, division sexuelle, division internationale. Cette division en classe est la forme même de l'exploitation et de l'oppression, de la domination. Il nous faut abattre ces murs, ces dispositifs de contrôle, de rationalisation abstraite qui nous classent autant dans le travail qu'à l'extérieur. bétonne, la planète surchauffe. Dans un futur proche, des régions dépasseront les 50 degrés. L'extraction des ressources nécessaires à nos marchandises techniques détruit des paysages entiers. Nos déchets recouvrent et créent de nouveaux continents. On produit deux fois plus que nécessaire pour nourrir la planète, mais la moitié crève de faim. La colonisation est aujourd'hui technique, le développement est civilisateur. Les femmes sont violées, mais solidairement affirment qu'elles n'en sont pas responsables, que leur corps leur appartient. La précarité devient la norme, nos conditions de vie sont de plus en plus fragiles, et tout espoir d'amélioration a disparu. Même les cadres ne rêvent plus de carrière, mais d'exil. Sur les PC, on fait autre chose que bosser. On ne revendique plus le maintien de l'emploi, mais des indemnités on ne revendique rien, mais on se révolte contre tout ce qui fait nos conditions d'existence. Le chômage n'est plus la négation du travail, mais un moment de celui-ci, un passage que tout travailleur connaîtra plusieurs fois dans sa vie, voire pour beaucoup c'est le travail qui se transforme en complément partiel et transitoire du chômage. On fraude massivement les transports, par nécessité, on se partage une canette à trois, on vole à manger dans les supermarchés, on trouve des petites combines qu'on partage, on se débrouille, on s'arrange. Au sein des entreprises, les statuts et conditions différenciées se multiplient, les divisions s'accroissent. L'externalisation des tâches, le recours aux sous-traitants et aux agences d'intérim parcellisent et divisent les travailleurs en catégories multiples, les mesures libérales de flexibilisation fragilisent encore nos conditions de vie. Tout le monde sait que les actions contre la loi travail n'étaient que des échauffements qui annoncent une nouvelle période. quel sens peut avoir une grève corporatiste quand on sait que l'on aura 36 tafs différents dans une vie Le prolétariat, ceux qui n'ont que leur force de travail, ne peuvent pas sauver les emplois que le capital menace sans sauver le capital lui-même, c'est-à-dire travailler plus dur pour moins de salaire. Moraliser, réguler et protéger par des barrières nationales, faire des réformes socialistes ou libérales du capitalisme n'ont fait que retarder sa chute. Pour continuer de se valoriser, le système réduit les coûts, les stocks, la production est en flux tendu, ce qui le rend très vulnérable aux moindres problèmes social, politique, écologiques. Produire, c'est plus rentable dans cette rationalité abstraite de notre période capitaliste les marchés financiers tournent sur du capital fictif. L'extraction de pétrole, source d'énergie sur laquelle repose toute infrastructure industrielle, durable ou non, ne sera bientôt plus rentable non plus. C'est tout le processus de production qui, en plus d'être en crise perpétuelle, s'effondre, emportant la biosphère dans son sillage. ce n'est pas une mission historique, ce n'est pas en tant que classe du travail, mais contre cette société de classe, cette hiérarchie, qu'il faut se battre. C'est une nécessité pour le vivant et ce qui veut vivre. Le pouvoir n'a jamais rien lâché sans y être contraint, et il ne le fera jamais, il broiera tant qu'il peut. L'abattre est aujourd'hui une question de survie. Être pragmatique, ce n'est pas négocier le pourcentage d'abattage des forêts, de population de poissons, la toxicité de notre eau, être pragmatique c'est abattre cette société de classe avant que l'autre moitié du vivant soit broyée. Il n'y a nulle part où s'enfuir, il faut l'affronter. En tant que dominés, nous savons et vivons la nécessité de sortir de relations de domination qui détruisent tout et nous empêchent de vivre, d'être autonomes. Il est déjà possible de voir des actions se renouveler contre la domination, de façon plus ou moins spontanée. C'est par la violence que le capitalisme nous réduit à une simple donnée, un chiffre, une unité, et dans ce processus il se crée des résistances, auxquelles la domination doit encore s'adapter. C'est dans une lutte que la société de classe s'impose, dans un antagonisme. Absentéisme, sabotage, vol, débrouillardise, réseau de soutien, émeute, mise en commun, ZAD, etc. en sont les traces. La domination en mouvement se reconfigure, la classe se compose et se recompose. C'est de cette réalité matérielle qu'il faut partir pour élaborer une stratégie de lutte efficace. Notre solidarité, la débrouillardise, la mise en commun sera une nécessité première pour vivre dans cet effondrement. Ne pouvant plus offrir un confort suffisant, ne pouvant entretenir l'espoir, le système de domination pour persister se fait plus autoritaire. Il faut s'organiser face aux appropriations étatiques ou même privées, mafieuses qui veulent faire persister cette société hiérarchique, qui veulent faire perdurer une forme d'exploitation et de société de classe. C'est dans la lutte que nous créons le commun.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 Notre autonomie n'adviendra que de nous-mêmes, elle ne pourra venir de la domination capitaliste, de son évolution logique, de l'avènement mécanique du socialisme ou même de la prise du pouvoir. Dans ce système en crise perpétuelle pour reconfigurer sa domination, il nous faut construire notre autonomie, il nous faut communiser, mettre en commun. C'est dépasser la propriété privée individuelle, et la planification collective c'est faire commun, S'articuler solidairement. C'est sur ces pratiques que se fondent nos modes d'existence futurs. Vivant l'autonomie, la défendre sera alors pour tous et toutes une évidence. Communiser, c'est un moyen de faire face aux difficultés que l'on rencontre dans la reproduction de nos existences, dans la crise. C'est une lutte contre le capital, pour assurer notre survie. Nous communisons pour vivre mieux. Entre amis, entre collègues, en groupe affinitaires, il nous faut nous organiser de façon égalitaire et libertaire. À travers nos relations, il nous faut abattre les différentes dissociations qui nous classent pour être concrètement égaux. Il nous faut instituer l'entraide pour nous libérer concrètement. Il s'agit de plus qu'une égalité ou d'une liberté formelle, abstraite, absolue, individuelle. C'est ensemble que l'on se construit, au consensus, avec l'accord de toutes. Il nous faut créer des collectifs puissants qui vont s'attaquer aux processus et aux catégories instituées de la domination sa répression meurtrière, sa socialisation inégalitaire, sa misère et son luxe, sa violence, etc. Des changements individuels, une morale individuelle, une pureté militante ne créera jamais un rapport de force qui émancipe. Toute exploitation, oppression, toute hiérarchie à travers nos relations doit être défaite communément. La liberté n'est pas la liberté d'exploiter et d'oppresser. S'approprier, faire propriété n'est pas liberté, n'est pas communiser. Les situations concrètes étant plurielles et changeantes, les organisations adéquates seront nécessairement diverses. Selon les problèmes, selon les compétences, les besoins, les désirs, les moyens. L'organisation s'adapte au concret. Le concret déborde toujours nos planifications. Déployons une rationalité qui en prend acte sans en surplanifier encore. Les solutions ne préexistent pas aux différents problèmes. Elles se construisent communément selon les diverses déterminations qui nous lient. Manger, boire, se loger, se déplacer, produire, se fera avec et selon chacun. Il faut initier, instituer l'entraide, plutôt que de s'en remettre à un état ou au marché. S'il est nécessaire de loger des personnes, voyons comment faire, construire ou réaffecter, etc. De nombreuses choses dans notre quotidien vivent déjà dans ces rapports d'entraide. En réalité, pour beaucoup, sans l'entraide, la survie ne serait même pas possible. C'est ensemble que l'on vit et répond à nos besoins, nos désirs, à notre volonté, comme réponse consciente de notre imaginaire à nos déterminations. La médiation du système marchand nous tue. Ces impératifs abstraits, économiques et politiques menacent tout. Il faut abolir l'économie en tant que rationalisation abstraite des besoins. L'économie n'est pas quelque chose qui aurait toujours existé, tout échange ne relève pas de relations économiques. c'est une catégorie spécifique de notre période historique. Il y a d'autres moyens de répondre à nos besoins que la médiation du marché ou de l'état, nous pouvons répondre à nos besoins directement, communément sans médiation, sans abstraction. Cette rationalité concrète vise la satisfaction immédiate, directe, autonome des nécessités de l'existence. C'est s'organiser selon nos propres règles, égalitaires et libertaires. Une chaise dans le capitalisme n'est pas la même chose qu'une chaise dans la communisation, car elle ne renvoie pas au même écosystème social, au même processus de production. Il faut imaginer ce qu'une ZAD à l'échelle d'un pays peut déployer comme puissance et comme diversité de formes d'existence. sans médiation qui nous exploite et nous oppresse, nous pouvons déployer notre puissance qui n'est plus fragmentée, divisée, hiérarchisée, classée. L'éducation, la santé, le logement, l'agriculture, l'architecture, l'art, l'amour, prendront d'autres formes, libérées de la domination marchande et de sa rationalité abstraite. La technique doit être nécessaire, elle ne doit pas se développer pour elle-même, mais servir le commun non pas le quantifier, le détruire. Des formes tout à fait nouvelles d'existence s'organiseront, chacun subvenant directement aux volontés des autres. Nous ne quantifierons, produirons pas sans fin, sous une autorité ou dans un but abstrait, un but marchand, mais dans la concrétude et les limites de nos besoins communs. Il ne doit pas y avoir de fondement absolu, mystique à notre autonomie, il n'y a qu'une vérité crue des déterminations concrètes auxquelles il nous faut répondre. Comme la science, nous procédons sans aucune autorité. Notre imaginaire, en tant que capacité de notre corps à répondre aux déterminations, a été, est, et sera une force déterminante pour notre forme de vie. Il nous faut en saisir les limites, les failles, pour dépasser l'abstrait, pour faire de l'imaginaire la puissance sociale qu'elle est. Notre civilisation s'est organisée avec des chefs. Cette hiérarchie n'est plus adaptée à la complexité du concret auquel doivent faire face nos larges groupes sociaux. La communisation est un mouvement déterminé. Selon les nécessités qu'impliquent les différentes échelles géographiques, locales, régionales, internationales, nous pouvons former des fédérations autonomes égalitaire et libertaire. Bien sûr, il est impossible que tout le monde s'occupe de tout, des personnes peuvent donc se charger de fonctions précises. Ces personnes n'ont pas de pouvoir décisionnel à proprement parler, et elles ne disposent d'aucun moyen coercitif pour imposer des décisions, et peuvent être remplacées à tout moment si elles ne répondent pas à leurs responsabilités. Il nous faut nous organiser, nous coordonner comme un ensemble divers, souple et autonome, sans chef ni représentant, mais avec des responsabilités communes. La critique doit être courante entre nous, personne n'est parfait, et sans chef c'est communément que l'on construit notre autonomie. Cette autonomie peut nous permettre une diversité tactique, allant de la lutte non violente, de l'expérimentation de zones d'autonomie, à des formes de lutte plus clandestines, qui se lient stratégiquement dans la lutte. Cette souplesse, puissance tactique face à la totalité capitaliste, est, de plus, un moyen de faire face au niveau de surveillance auquel il nous faut faire face. Nous devons nous connaître pour nous faire confiance il nous faut veiller les uns sur les autres. Et sans centre d'organisation, il est d'autant plus difficile pour l'état de nous contrôler, de nous administrer, et de nous réprimer, nous casser. Sans chef, notre mouvement est alors pour eux ingouvernable.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 Il faut prendre et produire communément ce dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas de comptabiliser, de quantifier d'administrer abstraitement. La satisfaction de nos besoins, nos désirs, de nos volontés, doit être sans médiation, autonome. Nous produirons, cultiverons, non pas dans le seul but de quantifier. Tout est commun, nous serons alors au-delà du concept de gratuité bouffe, toit, meubles, outils, instruments, arts, etc. Dans la satisfaction immédiate et commune de nos besoins, nous abolissons le travail, la propriété, la dissociation de la valeur marchande, les qualités diverses de chacun font irruption dans la quantité, les standards sont brisés. Nous développons les moyens de notre autonomie, nous déployons une rationalité concrète, pratique qui brise les abstractions qui nous dominent. Nous conquérons notre autonomie.